Voilà un petit tutoriel pour vous montrer comment faire un « listen and repeat » avec des blancs pour vos élèves. Donc, j'ai enregistré ici le discours d'Obama. Euh, je vais le travailler de façon à ce que les élèves puissent, euh, à la fin, euh, répéter sans problème ce passage-là. Donc pour cela, vous avez un ascenseur ici en bas, un autre sur la droite. Ces deux ascenseurs, vous allez devoir en jouer, de même que deux outils. Celui-ci qui est l'outil de sélection, par exemple, si vous voulez, au début, vous allez sélectionner le début du discours, voilà à l'aide de, ce, de ce, cet outil de sélection, et ensuite vous allez déplacer à l'aide de cet outil-là. Donc il va falloir time shift Tool, qui va vous permettre de le déplacer sur la, votre votre barre de temps, qui est ici votre ligne de temps. Donc, pour commencer la Selection Tool, euh, vous allez donc faire Edit, Duplicate, et immédiatement votre discours est dupliqué ici. Donc, euh, là, peut-être c'est pas encore la peine de le déplacer. On verra par la suite. Avec votre ascenseur en bas, vous allez vous dé déplacer votre discours. Vous allez prendre ce deuxième ce deuxième morceau de discours qui est là. Vous allez de nouveau faire Edit, dupliquer. Si le dupliquer ne marche pas, c'est que vous avez essayé d'écouter. Et lorsque vous écoutez et que vous faites pause, je vais vous faire voir. Lorsque vous écoutez et que vous faites pause, eh bien, voilà. Voilà, je ne peux plus sélectionner, je peux plus, ça ne marche plus. éditoyer, dupliquer dupliquer n'est pas actif, donc je ne peux pas le faire. Donc, pour faire tout ça, il faut absolument que ce soit coupé avec Stop. Sinon, je n'arrive pas à faire mon travail de copier, coller, etc. Voilà, je fais Edit, donc dupliquer, voilà mon discours. Euh, ensuite, je recommence avec l'autre bout, Edit. Je sélectionne, édite, dupliquer. Lorsque je considère que j'en ai fait assez, donc là, je vais peut-être pas tous les faire. <rire> voilà. Lorsque je considère j'en ai fait assez, je les déplace au moyen de cet outil. Donc, je clique sur cet outil-là. Et à ce moment-là, je clique sur le morceau que je veux déplacer et je le mets là-bas au fond. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est de commencer par la fin. En fait, lorsqu'on commence par la fin, eh bien les élèves ont moins de mal, apparemment, selon les études et selon la pratique, euh, comme on peut le vérifier en pratique, les élèves ont moins de mal à répéter des discours longs lorsqu'on commence par la fin. Voilà, donc je vais commencer ici. Est-ce que je ne suis pas embutée de ce côté Donc, puisque je vais pouvoir quand même sélectionner, je reprends mon outil de sélection. Je vais sélectionner euh, à peu près d'ici jusqu'au début. Et je vais faire couper, ici. Donc, si bien que maintenant, si je passe... Alors là, je vais avoir, je vais être embêtée à chaque fois parce que j'ai trop coupé. Et euh, voilà. Donc, Si je, je veux écouter mon discours ensuite, eh bien, ça va donner... Ah oui. Donc là, je fais stop. On est toujours... Ce discours-là qui, bien sûr, est mon discours de modèle. Je peux le prendre comme ceci, le faire mettre au début. Hein euh, et le dupliquer, si je veux, pour le mettre également à la fin. Donc, vous faites écouter au début ce discours, et puis à la fin, vous le faites écouter de nouveau pour qu'il le répète. Donc, ici en bas, je vais avoir mon discours dupliqué. Là, maintenant, il ne me reste plus qu'à ajuster tout ce que j'ai fait précédemment à savoir euh, ça le laisser le mettre à la fin donc je sélectionne ceci je mets ça à la fin je fais courir en bas mon ascenseur pour arriver jusqu'à la fin ici voilà et même un petit peu plus parce que vous allez voir je vais devoir euh, déplacer tout bref tout ça est un ajustement assez assez assez minutieux euh, et euh, ben pour ça voilà donc alors là j'ai tout déplacé parce que j'avais solidariser les deux donc je vais reprendre mon mon outil de sélection voilà je désélectionne ma, ma zone je resélectionne celle ci ici et je prends mon outil là et celui là et eh ben je le mets au début ce qui va m'obliger bien entendu à déplacer peut-être tous mes autres intermédiaires donc c'est un travail minutieux rewarding mais très minutieux donc voilà, après, il faudra que je sélectionne chacun de ces petits morceaux ici, euh, que je reprenne mon, tru, mon outil, que je sélectionne celui-ci, que, que je reprenne mon outil pour déplacer, que je, le que je le déplace par là pour le faire arriver au début, à la fin du, du discours du haut, voilà, à peu près. Puis ensuite, je vais faire pareil avec le suivant. Et ceci, pardon. Avec le suivant et ceci jusqu'à ce que j'ai mon discours en petit morceaux en complet d'abord, en petit morceaux à répéter par les élèves ensuite et en espérant et à la fin le discours complet qu'ils vont pouvoir la, la phrase complète le la partie complète du discours que j'ai que j'ai dupliqué et qu'ils vont à ce moment-là pouvoir répéter plus facilement. Alors vous pouvez faire bien sûr des choses plus simples, plus courtes c'est pas plus mal. Voilà. Donc ici, il faut laisser un espace à peu près euh, semblable au temps qui vont passer à répéter, bien sûr. Donc, on continue ici. Voilà. voilà. On remonte. Il doit y avoir encore un petit bout quelque part. Non. Voilà, nous avons fini. Donc, en bas, il faut pas qu'en même temps, voilà le discours de d'Obama se, se déclenche en même temps que... Euh, le début. Donc, voilà. On va reprendre ici. Non, on peut pas. Donc, là, on est embuté. C'est bon. Donc, maintenant, je prends mon outil de déplacement et je déplace le début à peu près ici. Je, je reprends mon outil de sélection. Je remets mon travail au début. Je me situe ici et j'écoute. En haut. voilà au début de mon premier de mon premier de ma première piste et j'écoute d'abord le discours We long. Voilà, donc alors il y a eu plusieurs petits trucs que j'ai pas vus, mais c'est très minutieux, Vous le ferez, ça prend du temps mais c'est très à la fin le, le le résultat est parfait, lorsque vous avez fini et que vous êtes content, vous faites File, Save Project As, vous pouvez l'enregistrer sur votre clé USB, l'apporter à vos élèves, et là il y a en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Votre travail est fini, propre, et euh, vos élèves pourront euh, travailler correctement. Voilà.